Bonjour à tous, je suis prêt, donc euh, on va pouvoir commencer à prier un rosaire euh, à l'aide de ce livre. Euh, c'est euh, le, le mois du Saint-Rosaire aux éditions euh, de la Contre-Réforme catholique. Je vous ai mis le lien vers leur site et euh, c'est un rosaire avec pour thème l'amour de Dieu pour nous. Donc il y a l'amour aimant pour les mystères joyeux, l'amour souffrant pour les mystères douloureux et l'amour triomphant pour les mystères glorieux. Donc c'est médité par le père Emmanuel, euh, il est pas, je pense pas qu'il soit si connu que ça, en fait c'était un, un père euh, donc français, un curé de, de du Ménil-Saint-Loup, donc c'était à la pendant la, la deuxième moitié du XIXe, et il était dévot au Rosaire, et donc il a fait des des méditations. Donc nous allons commencer les avec les mystères euh, joyeux, Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc Seigneur, nous nous immergeons totalement dans ta divine volonté. Immerge euh, toute ta création, immerge toutes euh, les créatures, immerge toutes euh, les âmes dans ta divine volonté, maintenant et toujours. Et nous nous unissons à tous les anges et tous les saints du ciel et de, et de tous les temps pour, euh, pour t'offrir ce, ce rosaire. Donc, euh, multiplie les grâces à l'infini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 Dieu qui est, qui était, qui vient maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Nous allons consacrer ce sixième rosaire à reconnaître, à adorer et à remercier Dieu de ce grand amour dont il nous a aimés. Le plus grand acte d'amour qu'il ait fait pour nous a été de nous donner le Sauveur. La bonne nouvelle en fut apportée à la très sainte Vierge par l'ange qui lui dit Ave Maria.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 Préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre très sainte miséricorde. Et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Saint-Michel lacan de votre lumière, éclairez-nous. Saint-Michel lacan de vos ailes, protégez-nous. Saint-Michel accroche de votre épée, défendez-nous de tout mal et de tout péché. L'amour de Dieu pour nous est un amour prévenant. Il vient au-devant de nous, il fait le premier pas. Nous en avons la preuve dans la visitation de la Sainte Vierge. Saint Jean ne pouvait aller à notre Seigneur, c'est notre Seigneur qui vient à lui. Deuxième mystère, la visitation de la Sainte Vierge, fruit du mystère, la charité fraternelle. Seigneur, euh, consume-nous d'amour, brûle-nous d'amour, brûle-nous de charité. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien.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 L'amour de Dieu pour nous est un amour infiniment doux. Le voilà qui se révèle sous les traits de l'enfant Jésus, de l'enfant Jésus couché dans la crèche. Oh, combien est grande envers nous la douceur de Dieu Troisième mystère, la naissance de notre Seigneur, fruit du mystère, la paix, la, le détachement des biens de ce monde. Seigneur, euh, donne la paix au monde, donne la paix à notre temps et dans tous les siècles des siècles. Et donne la paix à l'Ukraine, donne la paix à la Syrie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 Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre très sainte miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles très passées et reposent en paix. Saint-Michel Lacan, de votre lumière, éclairez-nous. Saint-Michel Archange, de vos ailes, protégez-nous. Saint-Michel Lacan, de votre épée, défendez-nous de tout mal et de tout péché. L'amour de Dieu pour nous est un amour plein d'une familiarité incompréhensible. Dieu traite avec nous comme l'ami le plus tendre. Il ne se contente pas de se faire petit enfant. Il se donne à nous pour que nous le portions. Vous voyez Saint Siméon, voyez le chrétien revenant de la communion. Quatrième mystère, la purification de la Sainte Vierge. Fruit du mystère, l'obéissance et la pureté. Eh bien Seigneur, rends-nous euh, chaque seconde, à chaque seconde, rends-nous de plus en plus purs, pour que nous puissions Te voir, puisque nous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 mais alors même qu'il se cache, il ne se retire pas, parce qu'il ne cesse pas d'aimer. Cinquième mystère, le recouvrement de l'enfant Jésus, fruit du mystère, voir Dieu en toutes choses, la sagesse. Eh bien Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel